Donc, euh, vous allez avoir aujourd'hui un certain nombre de, de schémas euh, qui sont euh, présentés lors des conférences, ateliers pratiques pour les particuliers, mais également formation pour les professionnels de la santé. Je pense qu'il faut penser positivement. Parce que je vais vous donner tout à l'heure des éléments pour penser positivement. La longévité maximale de l'être humain est 120 ans, 122 ans même, puisque Jean Calment a réussi à atteindre cet âge, mais comme un capital qu'on vous légal à la naissance, c'est un capital en fait, c'est un capital héréditaire, vous allez pouvoir le gérer plus ou moins bien. Donc si vous menez une vie de, euh, de bamboche, euh, eh bien, la, la vie va être raccourcie de plusieurs dizaines d'années. Si vous avez malheureusement des aléas, et ça dans la vie on a des aléas, des accidents, des maladies, d'origine génétique, c'était mon cas malheureusement, euh, héréditaire, euh, ben, il va falloir se remettre sur pied. Donc ça sera un peu raccourci, mais on peut quand même euh, rajouter des années, et surtout des, de la qualité aux années. Hein, C'est ça l'important, la notion de qualité. Et si on a la chance d'avoir un très bon euh, patrimoine héréditaire, qu'on mène une vie euh, exemplaire, sans non plus euh, mener une vie d'assette, il n'est pas question d'aller dans une caverne comme un ermite et de manger un bol de riz par jour et de méditer toute la journée, en menant une vie tout à fait normale, simplement en utilisant des règles de la santé naturelle que nous préconisons, que vous avez entendues, et que le professeur Logeril, tout à l'heure, va vous redire à sa manière et vous repréciser. Donc c'est une journée, à mon avis, très importante, parce que l'alimentation... Comme le disait le docteur Signalet, c'est la troisième médecine. Non, moi je dis que c'est la première médecine. C'est l'alimentation. Parce que chaque, chacun de nos atomes, chacune de nos molécules, est issue d'environnement. Malheureusement, cet environnement perturbé nous amène une cohorte de saleté que malheureusement, il faut que nos corps éliminent, il faut vivre avec. Voilà. Donc, ce qui est important à savoir, c'est qu'il bon, y a des facteurs programmés. Nous sommes programmés. Hein. Nous, nous avons... Euh, par exemple, par rapport au, au, au rat, euh, c'est le nombre de divisions de fibroplaces qui détermine la longévité. Euh, donc chez le rat, 10 fois, ça veut dire qu'il peut vivre 3,5 ans. L'homme, 52 fois, ce qui fait 122 ans. Et chez la tortue des Galapagos, 100 fois, ça veut dire 200 ans. Il faut savoir aussi qu'il y a des quantités de facteurs que vous trouvez si vous allez sur mon site, je vous donnerai tout à l'heure mon site internet, vous aurez des notions plus approfondies. Mais ça c'est intéressant parce que, vous voyez, on parle des enzymes, la télomérase, et c'est pour ça que je suis très heureux que nous ayons eu une conférence sur l'épigénétique. Il est possible de modifier la programmation, du moins l'expression de nos gènes on n'est pas programmé, on peut modifier légèrement notre parcours. Ce n'est pas parce qu'on prend une autoroute qu'on euh, va arriver dans les meilleures conditions. Si on fait des embardées, mais si on conduit gentiment et prudemment, on arrivera plus vite en ayant consommé moins d'énergie. Donc la route, on pourra aller plus loin avec la même énergie. Alors, moi, je vais vous parler des factures évitables. Les factures évitables, c'est bien sûr, on l'a dit, on l'a redit, vivent dans un environnement naturel et social favorable. Un comportement responsable, respectant l'hygiène de vie. Et mais Il faut savoir aussi utiliser les méthodes naturelles, alors telles que, moi je ne vais presque, pratiquement plus rien dire, je vais m'occuper que du physique, puisque tout a été dit, euh, le mental, le stress, on va pouvoir en dire un petit peu, mais moi je vais m'occuper surtout du physique, parce que, pourquoi le physique Parce que le, le physique, c'est le mal aimé. Donc, on va faire de la cosmétique, on va se faire de la chirurgie esthétique, on va faire des bouches shampoings, Mais le système osseux, le système osteoarticulaire, les organes qui descendent, ce qu'on appelle l'héptose, descendent d'organes, on ne s'en occupe pas, on met des corsets pour cacher tout ça. Eh bien, le corps, petit à petit, se délabre parce qu'on néglige le physique. Donc, je vais vous parler de ça très rapidement. Mais euh, c'est vraiment, pour moi, la base... Euh, de la même manière qu'après un accident de voiture, il faut d'abord réviser le châssis de la voiture. Si le châssis n'est pas dressé, vous pouvez faire n'importe quoi, ça sera toujours du rafistolage. Donc en ce qui nous concerne, il faut d'abord travailler le châssis. Donc voici ici le, le schéma de la santé durable. Vous voyez, le, la santé durable, comportement responsable, respectant l'hygiène de vie. Et mais il faut savoir aussi utiliser des méthodes naturelles, alors telles que, moi je vais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 Le, le schéma de la santé durable. Vous voyez, le, la santé durable, pour nous, euh, la, demeure, la démarche de santé durable place la santé au centre du développement durable. Donc, vous voyez, c'est une pensée qui est issue, issue des sommets de la Terre. Elle s'articule avec tous ses composants. Elle considère chaque individu à la fois de façon globale et analytique, mais elle prend en compte l'environnement naturel, social et culturel lié, auquel nous sommes intimement liés. Et surtout... Privilégier la prévention, ça veut dire quoi Ça veut dire rester en bonne santé, vieillir en bonne santé, éviter les maladies. De toute manière qu'une voiture doit être révisée obligatoirement tous les deux ans. Elle doit passer au contrôle technique. Or, quid Que se passe-t-il en ce qui concerne notre corps Est-ce qu'on le, est qu le fait vérifier euh, Je ne dis pas prise de sang simplement et prise de tension. Je dis vérification mécanique comme pour une voiture. Donc ça, c'est la prévention primaire qui doit être faite de l'enfance jusqu'à 100 ans et plus. Donc c'est faire la prévention avant. Ensuite, lorsqu'il y a des maladies, des accidents, il faut soigner. Ça, c'est la prévention secondaire, c'est traiter, mais éviter que ça rechute, éviter que ça revienne. Et la prévention tertiaire, d'empêcher notre corps de se dégrader. Et vous allez voir que il y a des possibilités extraordinaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le vieillissement physique commence à la fin de la croissance. On ne commence pas à vieillir à 60, 70 ans, non. On, dès qu'on a fini de grandir, on commence à vieillir. On a trouvé des traces d'arthrose dans les rotules de, de, de jeunes de 15, 20 ans, surtout sportifs. Voilà. Donc moi j'aime bien les schémas, donc, vous voyez la santé, la santé repose sur un tronc principal qui est l'hérédité et sur trois racines fondamentales que sont le physique, donc c'est la, la partie euh, dure, la, la structure, hein, c'est l'ossature, la, la, les articulations, les muscles, les organes, la nutrition c'est tout ce qui est biochimique, voilà. et le troisième c'est le psychisme, donc il est indispensable d'être capable de maîtriser notre psychisme pour Éviter les maladies neurovégétatives, c'est-à-dire les dysfonctionnements du système nerveux, qui entraînent des maladies dites fonctionnelles, pour commencer, et ensuite des maladies lésionnelles. Parce qu'il faut que vous sachiez que la maladie, elle n'arrive pas comme ça d'un seul coup, boum. On vous l'a expliqué tout à l'heure au niveau du développement des, des cellules cancéreuses. Hein. C'est très, très long. Et le corps est capable de s'auto-nettoyer, d'auto-détruire tous ces agresseurs. Mais à force d'être stressé, lorsque vous êtes stressé, vous vous, vous, vous contactez, vous, vous, vous avez une décharge d'adrénaline. Et donc vous avez une vasoconstriction. Vasoconstriction, vous voyez ce que ça veut dire constriction. Les vaisseaux se resserrent. Or, les cellules cancéreuses adorent les endroits où c'est mal irrigué. Et donc, vous euh, voyez, il faut impérativement lutter contre ce stress qui est la source d'une quantité de maladies euh, au départ fonctionnelles, mal d'estomac, problèmes de vésicule biliaire, douleurs musculaires, spasmophilie, euh, douleurs en tout genre, maux de tête, etc. Mais euh, qui peuvent dégénérer. Donc vous voyez, les agressions, elles sont nombreuses. Vous allez sur mon site internet, je ne vais pas vous décrire, il y en a des quantités... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le corps est capable de s'autoréguler. Donc, vous avez les maladies de civilisation qui apparaissent, vous voyez, à partir de cet axe, la zone, ce qu'on appelle l'axe vital de santé durable, c'est donc le centre, hein. donc c'est une cible. Et il faut qu'on reste dans cette, euh, dans cette cible, parce que euh, dans cette cible, eh bien, on n'a pas trop de cholestérol, on n'a pas trop de sucre, on est, on est dans les paramètres de santé optimale. Voilà, donc, euh, docteur le docteur Leroy-Jurid vous en dira plus tout à l'heure. Mais il faut savoir que notre corps, étant donné les attaques dont nous sommes victimes, euh, sont euh, en permanence, euh, nos cellules sont, sont modifiées sous les... dans le fonctionnement par la civilisation et l'oxydation. D'où l'intérêt de tous les aliments dont on a parlé tout à l'heure, antioxydants, etc. Et nous avons des armes, ce qu'on appelle les clés de la santé durable. Vous voyez ici, euh, schématisées en 12 clés. Alors, voici comment ça se répare. Donc, on utilise, euh, lorsque le terrain est dégradé, on utilise des techniques pour ramener le corps dans son axe vital de santé. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est d'utiliser les synergies. Vous avez déjà entendu ce terme. Les synergies, vous voyez, c'est comme... Ce, voilà, c'est ça. C'est vraiment... On consolide une prise avec d'autres. Donc, c'est une convergence de techniques avec, par exemple, l'hygiène, euh, l'alimentation, la prévention osteopathique et posturale par euh, l'établissement de bilans systématiques, etc. L'important, c'est toujours de penser je suis, je dévie, je ne suis plus dans mes axes, il faut que je... On va en reparler tout à l'heure. Alors, quelques chiffres très, très importants parce que ça montre l'ampleur du problème. Notre corps, ce n'est pas un simple amas de quelques cellules c'est de 60 000 à 100 000 milliards de cellules. Dans un, un centimètre cube de, de, de tissu humain, il y a un milliard de cellules. Vous imaginez C'est absolument gigantesque. Donc, 600 os, 600 muscles, 360 articulations et tout ça, ça fonctionne. 100 000 kilomètres de vaisseaux, non, mais imaginez 100 000 kilomètres de vaisseaux sanguins. Donc, les gros vaisseaux, ce n'est pas ceux-là qui vont, c'est les micro-vaisseaux, ceux dont je vous parlais tout de suite. Ensuite, 150 000 kilomètres de nerfs, hein, donc tout ça pour conduire l'influx. Et alors, alors, là, ça c'est formidable. On n'est pas loin des, des méduses. L'enfant, 75 d'eau. L'adulte, 65 Quand on vieillit, on descend petit à petit, on se déshydrate, on se dessèche, un peu comme une éponge qu'on laisserait de côté, vous voyez, qui petit à petit perd son épaisseur. D'où l'importance, on en a parlé tout à l'heure, de l'eau. Boire c'est vital, il faut amener de l'eau et en même temps l'eau emporte les résidus. Donc il est fondamental de boire un litre et demi d'eau pure euh, chaque jour. Ce qui est important c'est le terrain, il faut connaître son terrain. Le terrain c'est nos fragilités mais également nos forces. Donc on ne peut pas traiter deux personnes de la même manière, il faut tenir compte du terrain. Le, les terrains donc sanguin milieu, la fatigue, nerveux. Et ce qui est important pour nous en osteopathie, en post c'est le terrain le terrain postural. C'est la manière dont nous tenons. Euh, tout ça rentre dans le cadre d'un bilan et d'un traitement ostéopathique et postural global. Hein, donc si vous voulez en savoir plus, je vous donnerai les liens tout à l'heure pour aller voir tout ce qu'il y a d'intéressant euh, sur Internet. Il faut dépister, vous faire dépister à chaque fois que vous avez un problème physique, un accident, une chute, un choc doit, inciter, doit vous inciter à aller consulter s'il y a des suspicions de fracture, il faut faire une radio, vous passez par votre médecin pour être sûr qu'il n'y a rien et vous allez chez votre ostéopathe pour remettre votre organisme en état de fonctionnement. Parce qu'à chaque choc, vous avez forcément des impacts qui modifient l'anatomie ou la physiologie de vos articulations, perte de mobilité, euh, déviation des axes, etc. Et c'est comme ça qu'on qu évite l'installation de l'arthrose. Voilà ce qui se passe, vous voyez, lorsque vous avez un choc, votre corps va compenser, ça va vous déformer le corps. Et si vous ne faites rien, votre corps va rester déformé. Et ensuite, ça va vous donner l'arthrose. Et cette arthrose s'installe préférentiellement, préférentiellement aux endroits où les pressions sont les plus fortes, c'est-à-dire au milieu de la courbure cervicale, C4, C5, C6, au niveau dorsal moyen, où les vertèbres finissent par se souder, et au niveau lombaire, au niveau de la charnière lombosacrée, lombo L4, L5, L5, S1, qui soutiennent toute la charge du corps. Il faut savoir qu il est, que vous avez deux sortes de muscles dans le corps, les muscles toniques et les muscles phasiques. Enfin, vous avez des tonicophasiques aussi, mais pour simplifier, vous avez des muscles qui se rétrécissent naturellement et vous avez d'autres muscles qui s'atrophient naturellement. Si vous ne les travaillez pas, eh bien, ceux qui ont tendance à se raccourcir vont se raccourcir, ceux qui ont tendance à s'affaiblir vont s'affaiblir et vous, vivierez, vous vieillirez prématurément. Donc il faut... Tonifier les muscles faibles et étirer les muscles courts. On va voir ça après. Il faut rechercher les traumatismes anciens. Si vous n'avez jamais fait de bilan estopastural, il faut impérativement que vous fassiez un, un, un bilan sérieux en posant même les questions à, à vos parents ou à vos frères et sœurs aînés, savoir si vous avez des chutes et des chocs étant enfant. Parce que vous voyez, un choc sur le coccyx peut entraîner des problèmes cervicaux et un coup de lapin peut entraîner des problèmes extrêmement graves, voire même des dépressions qui sont d'origine physique. Alors, on va aller très rapidement. Maintenant, je vous ai expliqué l'essentiel. L'important, c'est d'avoir compris les principes. Après, vous irez sur mon site Internet. Vous avez 650 pages à votre disposition gratuitement. Vous avez des vidéos, vous avez des e-books gratuits. Donc, je vais vous conseiller d'y aller. Donc, toujours rechercher les causes. Ces causes se trouvent des pieds à la tête. Quand je dis des pieds à la tête, c'est bien des pieds à la tête. Pourquoi Parce que le pied, eh bien, c'est une toute petite surface qui porte une énorme charge, et que le moindre, la moindre déviation, voyez, ça va entraîner. Dévia... Regardez, vous voyez la déviation du gros orteil, le hallux valgus. Eh bien, on peut éviter l'installation du hallux valgus en maintenant une arche antérieure correcte et un appui externe sur le pied. Et ça, ça se travaille donc d'une manière ostéopathique-gostérale, bien sûr, mais gymnique également en faisant des exercices chez vous. Le capteur visuel, absolument fondamental. Nous avons deux capteurs principaux, le pied et l'œil. Les autres capteurs sont secondaires. Non pas qu'ils soient euh, pas intéressants, mais les principaux, c'est l'œil et le pied. Donc, il faut impérativement que le capteur visuel soit examiné, parce que lorsque vous avez un œil qui fonctionne mal, votre corps va s'adapter, et il faut savoir une chose, c'est que les muscles de l'œil correspondent aux muscles sous-occipitaux. Et lorsque vous avez une contracture du muscle droit externe de l'œil, vous avez la même contracture ici au niveau de la nuque. il ne faut pas vous étonner d'avoir la tête qui s'incline sur le côté ou en rotation, ou, enfin peu importe. Et ça c'est absolument fondamental, il faut récupérer, et ça c'est tout, toute une technique de postéologie. Le système indicateur, j'en parlerai pas, puisque tout à l'heure, vous avez eu un, un brillant exposé qui vous a tout dit, mais il faut, pour nous, si vous voulez, euh, ostéopathe, posturologue, l'état dentaire est fondamental, mais ça, je suis d'accord en disant qu'il faut avoir toutes ses dents, parce que même une dent en moins, c'est incroyable, ça vous, ça vous décale tout. Euh, et Un, un décalage d'une feuille à papier euh, à cigarette peut déséquilibrer le corps, on en a eu la démonstration. L'autre ennemi, c'est l'inflammation. L'inflammation, euh, Peut avoir de nombreuses origines. L'alimentation, bien sûr, donc ce qu'on appelle l'alimentation pro-inflammatoire, pauvre en oméga 3, riche en oméga 6, notamment. Mais également les champs perturbateurs dentaires qui sont fondamentaux, qu'il faut toujours dépister. Il faut refaire les couronnes régulièrement, parce que très souvent, on a des, des dégradations sous couronne, donc qui passent inaperçues, ce qu'on appelle des champs perturbateurs, des foyers toxiques, mais qui sont inapparents. Voilà. Et des cicatrices également. Et il y a un champ perturbateur fondamental qui est la lésion osteopathique. Donc, euh, c'est vraiment le, le terrain de recherche des osteopathes, c'est de trouver des blocages articulaires qui parasitent le système nerveux et qui envoient des influx, des fois à distance, à l'autre bout du corps. Voilà. Important, comme vous l'avez vu tout à l'heure, les appuis plantaires. Il faut absolument euh, repérer ces appuis plantaires, les sentir. Alors, vous voyez, sur ce cas-là, vous voyez, il n'y a pas d'appui plantaire extérieur. Normalement, il devrait y avoir une ligne blanche à l'extérieur du pied. Et là, il y, y a un pied creux, plus creux à gauche qu'à droite. Mais ça, ce n'est pas normal du tout. Et donc, il faut corriger ça. Et là, c'était chez un jeune, en plus. Alors, je ne je, je vous dis pas l'avenir qu'il va avoir. Il va y avoir des problèmes de genoux. Il est candidat à la prothèse du genou à 40, 50 ans, s'il ne fait rien, celui-là. Alors, il faut établir un plan. Donc, le plan de santé durable, c'est... Une heure d'activité par jour, je vous l'ai dit, maintien du poids, maintien du tonus, euh, la santé cardiovasculaire, etc. Donc, chez l'enfant, je, simplement, je, je poste, maintenant, je, je vous passe les vues. Chez l'enfant, vérification crânienne, examen complet, colonne et membre, au moins une fois par an. Et surtout à la naissance, tous les bébés devraient être vus. Je dis bien tous les bébés, parce que s'il y a des petits problèmes qui ne sont pas vus, ça va déboucher sur des troubles. Euh, soit des troubles au niveau du cerveau, soit au niveau de la mécanique, c'est-à-dire l'installation de scoliose, etc., etc. Chez l'enfant, l'adolescent, très important les poussées de croissance. Il faut le mesurer. Il faut surtout examiner la forme de sa colonne vertébrale. Il y a une forme normale et une forme anormale. Allez sur mon site internet, vous verrez, il y a plein de dessins et d'articles de, là-dessus. Le dos plat, c'est une catastrophe. Le dos plat, manque de souplesse. Le dos rond, syphose dorsale, arthrose précoce. Euh, névralgie brachiale, enfin, hyperlodose lombaire, sciatique, ruralgie, euh, euh, méralgie péresthésique, euh, paralysie, la scoliose, eh bien la scoliose, elle évolue, contrairement à ce qu'on dit, elle ne s'arrête pas à la fin de la croissance. Elle redémarre à la ménopause et en, en, en milieu de vie, elle redémarre et elle s'aggrave parce que les os se déminéralisent, parce que les disques se déshydratent. Donc si vous voulez, nous sommes en perpétuel recommencement, en perpétuelle régénérescence, mais faisons en sorte que ça aille dans le bon sens. Chez l'adulte, TMS, optimisation de la santé chez les sportifs, hein, Pierre Gérard, notre président ici présent, on sait très bien que les sportifs, bien suivis, sont ceux qui ont les meilleurs résultats et le moins de blessures. Ensuite, euh, prévention du stress, parce que le stress entraîne des, une augmentation de tout le reste et surtout les du poste de travail. Chez les seniors, maintien d'une posture optimale, prévention du glissement articulaire, arthrose, maintien du tonus musculaire, parce qu'il faut éviter ce que l'on appelle qu l'atrophie musculaire. L'atrophie musculaire, c'est une maladie dont on ne parle pas, ce n'est pas une maladie d'abord, c'est un trouble fonctionnaire, un muscle qui n'est pas tous les jours stimulé dégénère, s'atrophie. Donc, D'où l'importance d'une heure par jour et en faisant travailler les bons muscles. Voilà, sinon, voilà ce que ça donne. Voilà, évolution. Donc, si on veut remonter la pente, voilà ce qu'il faut faire. Voilà l'exemple de problème anti-âge. Donc, l'exercice debout assis, on va le faire ensemble. Vous mettez debout, vous poussez sur la pointe des pieds, vous poussez sur vos mains, sur le, sur le bureau, vous, vous grandissez. Ça vous fait travailler les pieds, les mollets, les cuisses, les fesses, les lombaires les épaules, la nuque. Vous maintenez la position et vous baissez et vous vous resseyez. À faire toutes les heures, une dizaine de fois, surtout pour ceux qui travaillent au bureau. Voilà, ça c'est l'exercice du flamme rose que je vous ai montré tout à l'heure. La rotation de la tête, on l'a déjà vu tout à l'heure. Le stretching vétéral, on l'a vu tout à l'heure. Sachez que le corps, au niveau osseux, se renouvelle par 10% chaque année. Ce qui veut dire que quel que soit votre âge, votre cellule osseuse la plus vieille n'a que 10 ans d'âge. Il y a un renouvellement perpétuel. Mais si on ne fait rien, ben on va se renouveler, mais en se déformant. Alors que si on fait l'exercice, eh on peut aller dans l'autre sens. C'est un genre d'épigénétique euh, structurel. Voilà. On peut modifier notre destin à condition de prendre notre santé en main. L'écartilage, éviter de porter des charges, etc. Faire attention aux mouvements, attention à l'aptose articulaire, Mesdames, surtout mesdames et messieurs aussi, il ne faut pas que les, les, les organes tombent. Il faut absolument maintenir les organes en bonne, en bonne place. Et c'est la raison pour laquelle je me bats avec certains qui sont contre le port de gaine de soutien. Je ne parle pas de corset, je ne parle pas de, de gaines de maintien. Je parle de... Voilà. Tenez, mettez-vous debout et je veux simplement vous faire sentir quelque chose. On peut faire même assez, ça fait du bien. On pose les mains sous le ventre. On... Voilà, au ras du pubis, on repousse tout vers le haut. Alors, là, beaucoup d'entre vous, ça va leur faire ni chaud ni froid. Mais si vous avez une tendance à l'aptose, vous allez sentir un soulagement, non seulement au niveau du bas-ventre, mais également au niveau du diaphragme, parce que les organes vont moins tirer sur les attaches, ici, sous diaphragmatique. Vous voyez Donc, d'être soutenu ici, donc, évitez les abdominaux brutaux, vous pouvez vous rasseoir, il faut faire des exercices, abdominaux qui sont compatibles avec la respiration. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous ai dit, vous soufflez vous rentrez le ventre au maximum, et bien ça, je vous garantis que ça fait travailler les abdos, et tous les abdos, d'une manière intense, ce qu'il faut, c'est maintenir, faire du gainage. Donc, je suis en train de préparer des articles et un livre sur le gainage postural, c'est très simple, un quart d'heure par jour suffit. Donc, euh, vous verrez ça dans nos... Je vais vous dire comment faire pour suivre ça. Donc, faites vous-même des tests. Donc, je vous conseille de visualiser la vidéo que j'ai mise en ligne sur mon site naturmania.com. Elle est gratuite, elle dure, je ne sais plus, 20 ou 40 minutes, où j'explique tous, tous ces tests. Donc, ce qu'on préconise, ce qu'on est allé défendre au niveau de, de la sécurité sociale nationale, c'est la prise en charge annuelle d'un bilan osteopastural personnalisé. Euh, auprès d'un ostéopathe posturologue agréé et compétent. Donc ça, c'est absolument fondamental. Et ça vous permet ensuite de mettre en œuvre un traitement général adapté à votre corps. Et vous allez en plus faire tout ce qu'on vous a dit avant et tout ce que le professeur Locheril va vous dire après, c'est-à-dire une alimentation parfaite. Pour en savoir plus, vous allez sur naturomania.com, 650 pages à votre disposition, euh, gratuitement. Ces dessins sont l'œuvre de mon regretté frère Alain Roulier, l'illustrateur illustrateur de mes livres. Mais si vous les empruntez, citez la source.